Salut gang, c'est William content de vous voir, aujourd'hui on fait la dégustation numéro 51, le Stinky Pinky Gratiosité de Joe et mon. un gros merci mon Joe, j'ai l'occasion d'en fumer un tantôt, une petite aiguille, un petit petit joint, puis c'est gazi, mais je trouve que c'est plus fruité que gazi, donc vraiment le Joe et Mon, l'autre euh, variété que tu m'as donné, le Denk. Sinatra, c'est vraiment mon préféré jusqu'à présent. Il va me rester le Snoop Dogg OG Cush de notre abonné de à essayer, qu'on va sûrement essayer au mois de juillet, car au mois de juillet, il y a 31 vidéos en 31 jours. Aujourd'hui, on va ouvrir un super gros paquet qu'on m'a remis en main propre, grâce de Philippe. Euh, là, à l'intérieur, il y a plusieurs variétés, je ne sais pas combien. Je pense que c'est des variétés qui viennent du B.C., donc, peut-être des qualités différentes, je ne sais pas si ça a été acheté tout sur le même site. Aujourd'hui, on a pris une nouvelle, une euh, petite nouvelle grâce à Afria, euh, avec leur compagnie Soleil et Riff. ils ont amélioré leur contenant, amélioré leur contenant de deux façons. Ils ont diminué euh, la quantité de plastique euh, sous les contenants, là, c'est un peu différent, ça a l'air plus vide. Et puis, il euh, y a un abonné qui m'a montré une photo, là. quand on rouvre le contenant à l'intérieur, il y a moins d'espace. Donc, moins d'espace, moins d'air, moins d'air, mais le cannabis il va moins sécher rapidement. Euh, Winman est vraiment content. Euh, Afria, écoute Winman. Afria, écoute les abonnés de Winman. Euh, Afria, écoute le consommateur. On veut moins de plastique pour l'environnement, hein, pour nos générations futures. Et on veut notre cannabis avec une bonne humidité le plus longtemps possible. On ne veut pas acheter un 3.5 grammes, mais être obligé de le fumer en deux jours, trois jours. On veut être capable de fumer notre 3.5 grammes en deux, trois, quatre semaines. Je pense que ça va faire une grande amélioration euh, ces contenants-là. J'ai vraiment hâte de m'en procurer. Donc, Riff et Soleil, deux brands d'Afria. De, euh, qui ont amélioré leur contenant. Donc euh, vraiment, vraiment... Euh, C'est vraiment positif. On a beaucoup de variétés de SQDC, plusieurs gammes de prix, plusieurs qualités. Il euh, n'y a pas juste deux compagnies. J'espère qu'il va continuer qu à avoir plusieurs compagnies comme ça pour que la compétition soit encore plus, de plus en plus forte. Euh, on s'améliore. On s'améliore. Des, des petits ajustements là, sur les taux de THC là, sur le site internet. Euh, Est-ce que dans le futur, on va pouvoir avoir les taux de terpènes? On veut les pourcentages de terpènes sur nos contenants. Gazi, c'est Kimpinki, mais il a quand même un goût fruité. Écoutez, on va ouvrir ça. Je pense qu'il y a du stock là-dedans. Merci encore, Philippe. Merci à Joe Emon pour le Sticky pinky. Joe Emond, là, un abonné de Winman, qui m'a envoyé là 5 variétés qu'on s'est rencontrés, Qui m'a donné 5 variétés gazy? Bon chum. Ça sent bon, ça sent plus gazé que d'autres choses, me disait. Il y a du stock là-dedans. Mais voyons, donc, c'est toutes des enveloppes, toutes professionnelles. Voyons, donc, t'es-tu fou, toi, man? Pinkush. Tabarouette, mon gars. Pinkush de Cush Station. Je ne montrerai pas les marques, c'est pas pour ça l'important. Ah, oh, pas un collant, pas un collant. Hey, j'ai un collant de Kush Station. Je connais pas ça, je sais pas si c'est une marque qui produit du cannabis ou un site internet. Toutes les enveloppes. Pink Panther, my God, Philippe, man, t'es un malade mental. Bro, c'est le plus gros cadeau à vie, bro, man. Il euh, y a du stuff là-dedans, bro, je suis gêné, là, je suis gêné. Je suis gêné, je suis gêné. Oh my God, Philippe, Philippe, je suis en train de jouir, bro. Les gars, si vous voulez être jaloux, là, là, là, là, là c'est le temps d'être jaloux. Gelato 33, hey, les gars, c'est, c'est, c'est. Là, là, c'est, c'est c'est gros, c'est huge, là, man, c'est huge. Philippe, Philippe, Philippe, Philippe. Tout na couche, non, sérieux, sérieux, là, euh, sérieux, c'est big. Sérieux, je suis vraiment. Je capote un peu. Gelato 33. Tuna Kush. Pink Panther. Philippe. Philippe. Philippe. Pink Kush. Philippe. Philippe. Man. Il y en a encore, les gars. Il y en a encore. Blueberry Pink Pancake. Des crêpes au bleuets. En dessous, c'est écrit Boba King. Ah, C'est quoi ces affaires-là, mon ami? T'es fou raide. OK. C'est pas des jokes, là. C'est malade, hein? le gars. Il m'a vraiment envoyé ça. Là. Je capote mes raides. Euh, je capote mes raide. Je, je vais prendre une puff. Je pense que je vais être obligé de m'en allumer un autre. Euh, Philippe, t'es malade, man. C'est des variétés qui doivent être... Ma... être... C'est fou raide, de Philippe. C'est un très gros cadeau, les gars. Genre, tu ne peux pas commencer une vidéo. Euh, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. là Puis, waouh! Wow. On va regarder ensemble. C'est quoi l'autre? Man, c'est malade, non? C'est quoi que ça? Il, Il y en a encore là-dedans? FAIR CANNA CARE ah ben, man. PHILIPPE MAN Il un super beau grinder en plastique brand new man merci beaucoup man merci beaucoup un tube pour mettre de, du cannabis ou des joints préroulés pour pas euh, qu'ils se brise TABAR ah ben, ouais PHILIPPE MAN un échantillon de cannabis ici ABG. ABG. Juste comme ça à je vois. Je vois qu'il y a des trichomes, Tabarouette, ouais, c'est tout un cadeau, ça, mon ami. Un senteur particulier. Un senteur particulier. Euh, J'ai hâte d'essayer ça. Tabarouette, ouais, Philippe. Merci, Philippe. Un autre variété ici. Blue cheese, c'est ça blue cheese, je pense que oui, le cheese des fois c'est vraiment fromagé, puis des fois c'est vraiment fruité, curieux, curieux, j'ai hâte de, de goûter à ça, une autre affaire ici, un autre échantillon, Pis ici, je sais pas si je me trompe là, mais je pense que c'est ça, ici euh, tu m'as écrit 91, 913, un autre enveloppe ici, Gorilla Brett, ah, écoutez c'est le Père Noël est passé, m'en reste deux les boys, il m'en reste deux, je suis vraiment gêné, j'en viens pas, j'en viens pas. Après ça j'ai le, tu m'as juste écrit trois lettres, c'est peut-être moi qui ai pas, euh, C A-H-G, je sais pas trop. Et le dernier ici, cinnamon gelato. Écoute, c'est malade mental, je capote man. Un gros merci Philippe. Euh, je suis jaloux de, de jaloux de Winman, je suis jaloux de Winman. Je vais avoir du contenu pour vous au mois de juillet. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup, euh, tout le monde, tout le monde, c'est vraiment incroyable. Quel cadeau. Euh, je voulais vraiment euh, dire un autre mot, là. félicitations à Fria pour ses contenants. Félicitations à Verdélite, à Saint-Ustache pour nous avoir sorti le produit souvenir. Mais euh, je, je, je suis estomaqué de ce cadeau, Philippe. Euh, c'est vraiment des, des, des, des grosses brands, des, des grosses variétés là. Euh, Pink Kush, euh, Pink Panther, Gelato 33, Gelato 33. Je n'ai souvent entendu parler. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. ça c'est de, un genre de Girl Scout Cookie mélangé avec un autre genre de Girl Scout Cookie. Euh, je pense que c'est mélangé avec un autre Girl Scout Cookie. J'exagère, mais Gelato 33, je pense qu'il y a du Girl Scout Cookie là-dedans. Et puis le Ghost Cookie, souvent, là, euh, plusieurs, plusieurs euh, phénotypes différentes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire faire, du... qui ont essayé de produire du Ghost Cookie. Je pense qu'il y en a beaucoup sur le marché. Euh, mais c'est difficile d'avoir euh, un super bon Ghost Cookie. Peut-être que c'est facile, peut-être que c'est facile, mais j'en ai eu plusieurs. J'ai peut-être eu quatre Ghost Cookies en cadeau. Mais puis sur les quatre, il euh, y en a un que j'ai aimé. Et puis il y avait un autre produit que j'avais aimé, c'était un Cookies, c'était pas un Girl Scout Cookies, mais c'était un quelque chose Cookies, et puis il était vraiment bon, il y avait un goût de, de, de, de couche avec l'affaire de porte à biscuits, là, tu goûtais, c'était différent, c'était vraiment différent. Super cadeau, euh, gros merci Philippe, euh, Philippe ça faisait longtemps qu'il communiquait avec moi pour essayer de me rencontrer, c'était pas évident, euh... Un moment donné, j'étais en camping. Philippe, euh, il était pas au courant. Hein? On une grosse histoire. Euh, finalement, j'ai mon collant en plus. J'ai mon collant. Je vais pouvoir installer mon collant euh, sur le côté de mon ordinateur, j'imagine. Un gros merci à tout le monde. Merci à Joe et mon pour le Stinky Pinky. Il y a un goût de gazi, il y a un goût de gazi. mais le dingue Sinatra était meilleur. Peace! Donne un pouce à la vidéo. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!